Donc euh, bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue pour euh, ce troisième live Instagram que nous allons consacrer à comment trouver un job lorsque j'ai moins de 18 ans. Euh, pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, bienvenue dans cette série de live que nous organisons dans le cadre de notre campagne opération Job d'été 2021 avec nos partenaires. Euh, à travers cette opération, euh, l'objectif, c'est bien de, de vous proposer des accompagnements et de nombreuses informations pour vous aider dans cette euh, recherche de job cet été qui, euh, qui arrive dans un contexte un peu compliqué. Et donc, euh, vous pouvez à la fois retrouver euh, de nombreuses offres euh, en ligne sur nos sites. Nous proposons également des accompagnements individuels euh, et collectifs en atelier gratuit euh, sur inscription. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux euh, euh, avec notre opération Un jour un job euh, voilà, sur Facebook et Instagram. Et puis enfin, de nombreux conseils sur les secteurs qui recrutent. Mais bon, place au live. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Céline Colombier, euh, référente orientation emploi au sein du euh, réseau information jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Céline. Bonjour Marie. Euh, bah du coup, je, je vais un peu présenter... Euh... Le, le réseau Information Jeunesse Souveraine en Alpes, donc euh, qui porte aussi cette opération de job d'été, du coup, puisque on. Euh, voilà, et euh, c'est un réseau qui, euh, qui a 116 structures en région, euh, qui euh, accompagne les jeunes de 13-30 ans sur toutes les thématiques qui les concernent, et euh, notamment effectivement sur les recherches d'un premier emploi, d'un premier job, qui peut être un job d'été, qui peut être un job étudiant, euh, et qui peut être aussi un accompagnement sur toutes les, les étapes, j'ai envie de dire. Euh, de, de, de recherche euh, d'emploi ou d'orientation aussi euh, au cours d'année euh, et toutes les autres thématiques en fait jeunesse, hein, logement, santé, etc. Euh, mais globalement, euh, voilà c'est des lieux d'accueil gratuits, euh, anonymes qui sont ouverts sur le flux mais aussi sur des accompagnements plus sur rendez-vous ou ateliers, notamment cette période un peu compliquée. Donc euh, vous pouvez vous rapprocher euh, facilement de votre structure information de jeunesse de proximité en vous rendant sur le site info-jeune.fr pour trouver le lieu le plus proche de chez vous. Voilà. Merci Céline. Bah, effectivement, donc, par rapport à la thématique qu'on va voir aujourd'hui, euh, quand on a 18 ans, euh, est, quand on a moins de 18 ans, il est difficile euh, de connaître peut-être les démarches, de savoir comment ou chercher un job pour, pour l'été, euh, de savoir les secteurs qui recrutent. Euh, vous avez, on a reçu de nombreux messages sur, sur le site Invoje et euh, l'idée d'aujourd'hui c'est de pouvoir répondre à, à vos questions au, au mieux. Euh, donc Céline est là pour ça et puis surtout au cours de ce live n'hésitez pas à commenter à nous poser vos questions en direct on se fera un plaisir d'y répondre euh, donc bah, c'est parti j'ai euh, première question euh, donc Céline est-ce qu'il existe des différences entre un jeune de moins de 18 ans et un majeur qui recherche un job alors en soi euh, non en fait parce qu'on va faire euh, les mêmes démarches par contre, il y a des choses à connaître au niveau du cadre légal. Euh, déjà, on parle de quoi quand on parle de mineurs On parle de jeunes de moins de 18 ans, mais sur, enfin, surtout quand on cherche un travail, ça concerne prioritairement les 16-18, euh, enfin les 16 et plus, mais en tout cas à partir de 16 ans. Il est très rare qu'un jeune de moins de 16 ans travaille, ou alors ce sera sur des formes dérogatoires de travail, par exemple dans le cadre familial, ou sur des activités assez, euh, assez spécifiques liées à de l'artistique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, Et puis, nécessairement, en dessous de 16 ans, on part du principe que les jeunes sont soutenus par leur famille et donc n'ont pas lieu d'aller travailler. Il y a suffisamment de choses à construire déjà avant ça. Donc, si on parle plutôt des 16-18 ans, en fait, les démarches sont exactement les mêmes que pour les majeurs hein, au niveau de la recherche d'emploi. On y reviendra après peut-être. Mais c'est surtout que le cadre légal, par contre, est protecteur. C'est-à-dire qu'évidemment, vous êtes mineur, donc... sur certaines activités, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, par exemple, travailler dans des débits de boissons où on vend de l'alcool, vous ne pourrez pas travailler sur des machines dangereuses ou sur des activités justement qui vous mettent en danger. Et puis, les jours fériés... Les heures de nuit, etc. aussi sont soumis, euh, enfin normalement ne sont pas autorisées ou alors c'est sur dérogation spécifique. Euh, donc il y a des choses comme ça et puis après il euh, y a aussi euh, des choses à connaître, c'est-à-dire que souvent les employeurs aussi méconnaissent euh, ce cadre légal et s'en se, font aussi toute une montagne, hein. ça peut être le cas, en se disant qu'il y a des démarches à faire particulières pour les 16-18 ans alors que non, pas du tout. Euh, vous avez juste besoin d'une autorisation parentale puisqu'effectivement, c'est vos tuteurs légaux, donc euh, les parents ou le tuteur qui va être signataire du contrat de travail. Donc, qui doit vous autoriser à, à avoir une activité professionnelle. Mais sinon, il n'y a aucune démarche à faire de la part de l'employeur euh, pour pouvoir euh, bah, vous prendre comme salarié. Donc, euh, ça, c'est des choses vraiment à connaître. Par contre, euh, sachez que tout travail euh, doit avoir une rémunération qui est le SMIC. Mais que dans le cadre des 16-18 ans, l'employeur peut aussi euh, vous payer un peu moins que le SMIC. Ça, c'est enfin, dans, dans, dans la loi aussi. Donc, pour les 16 ans, euh, il peut vous payer 80%, 80 du SMIC ou les, les 17 ans, euh, 90% du SMIC. Mais il peut aussi vous payer complètement euh, euh, au niveau du SMIC, le SMIC étant le minimum légal euh, en France. Euh, et puis, euh, autre point aussi euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, ce que l'employeur va regarder en premier, c'est surtout la motivation. Euh, donc voilà. Et puis, n'oubliez pas que vous devez signer un contrat de travail. On ne le répète jamais assez, mais un contrat de travail, c'est aussi une protection pour vous, pour être sûr que vous allez être payé. Voilà, parce qu'un contrat, ça définit un engagement réciproque entre vous et l'entreprise donc euh, qui va définir le cadre horaire, euh, le lieu de travail, euh, ce que vous allez y faire, euh, mais aussi euh, la rémunération, et euh, lié au contrat de travail, un bulletin de salaire qui vous permettra aussi de justifier d'un certain nombre de choses, et on n'y pense pas quand on a 16 ans, 17 ans, même 18 ou 20 ans, euh, mais on cotise déjà pour sa retraite, et des moments, quand euh, on prend de l'âge ensuite, on se rend compte que les... Les points qu'on a eu durant les jobs d'été ben comptent quand même pas mal pour la retraite et vous pouvez gagner jusqu'à un an ou en tout cas quelques mois pour pouvoir partir plus tôt. Enfin, je ne parle pas pour moi, je suis encore loin, mais <rire> c'est une réalité. Donc, même si ça vous paraît très loin, il faut y penser. Donc, euh, donc voilà. Pour ce point-là, vraiment les choses importantes au niveau du cadre. Très bien, super. Euh, euh, j'ai une deuxième question du coup. Est, euh, le CV est-il obligatoire pour un jeune mineur euh, en fait le CV n'est pas obligatoire c'est pas vraiment le terme mais il est quand même indispensable parce qu'un CV en soi c'est un peu comme une carte d'identité, c'est le document qui va servir de lien entre vous et l'employeur entre le jeune et l'employeur, entre la personne et l'employeur donc ça vous permet de, de donner les informations sur vous qui sont essentiels, qui sont déjà comment est-ce qu'on peut vous contacter, donc votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, euh, mais aussi de savoir qui vous êtes et de et de vous de se souvenir aussi de vous si vous avez envoyé le CV ou si vous l'avez donné lors d'un forum ou lors d'un d'une rencontre comme ça. Euh, et puis surtout le CV ça permet aussi de vous valoriser. L'idée, c'est pas de faire un copier-coller des CV existants, c'est bien d'essayer de, de montrer qui vous êtes et euh, on est tous euh, on est tous uniques. Euh, donc effectivement, il y a des gens qui ont pu faire les mêmes formations que vous, qui ont pu avoir aussi des expériences un peu similaires. Et l'objectif, c'est vraiment, de, dans le CV, de, de, de donner à voir un petit peu euh, quelles sont aussi vos différences. Et les différences, elles peuvent porter euh, à la fois sur euh, des expériences différentes, euh, professionnelles ou non d'ailleurs. Pensez que vous pouvez valoriser des choses euh, euh, qui ne sont pas forcément professionnelles dans un CV mais aussi sur des centres d'intérêt. Et les centres d'intérêt, c'est important également parce que ça va donner un, un petit peu, euh, enfin, faire voir un petit peu votre personnalité. Euh, et puis, euh, les passions, vos loisirs, euh, les choses comme ça. Donc, un CV, ça se structure comme ça. Euh, qui vous êtes, donc euh, votre nom. Ça se structure aussi. Quelle formation ou quel projet de formation vous avez euh, et quelles sont les expériences que vous avez. Ces expériences professionnels peuvent être des stages, peuvent être des expériences salariées, mais peuvent être aussi des expériences bénévoles, des projets que vous avez portés aussi dans votre établissement scolaire par exemple, euh, des, euh, des, une appartenance à des associations, enfin plein de choses que vous allez pouvoir vraiment valoriser. L'idée ce n'est pas simplement de mettre des lignes sur un CV, mais c'est bien de dire ce que vous avez fait euh, en fait, de détailler vraiment ce que, ce que vous avez fait, ce que vous avez pu apporter dans ces différents projets. Euh, et d'en extraire un peu les compétences et puis euh, alors pour les plus jeunes justement les mineurs souvent on, on, on vous entend dire bah ouais mais j'ai rien à mettre sur mon cv euh, j'ai pas de compétences mais si vous avez déjà des compétences déjà vous avez des compétences et des connaissances que vous avez acquis déjà en cours de, de formation en cours de scolarité et puis au cours de ces différents projets que vous avez pu mener et vous avez aussi euh, ce qu'on appelle les « soft skills ». Alors, c'est un mot très à la mode. En fait, c'est simplement des compétences un peu comportementales. Des... Comment est-ce que finalement vous êtes au jour le jour quelle, quelle personne est-ce que vous êtes avec les autres, avec un environnement qui soit de travail ou même de... social euh, et, et ça, c'est super important. Et comment est-ce qu'on fait pour euh, identifier un peu ces compétences euh, transversales ou comportementales Vous pouvez seulement, simplement aussi, en fait, interroger… Euh, euh, vos amis, votre famille euh, pour leur demander comment est-ce qu'ils vous décriraient et vous allez entendre des choses finalement euh, euh, des, infos, fin des, des adjectifs ou des qualificatifs que vous n'auriez pas utilisé pour vous présenter, qui vous permettent aussi de, de mettre des choses en avant sur votre CV ou même dans la manière dont vous allez vous présenter à un employeur et ça c'est important et pour les soft skills justement euh, je crois qu'il y a des ateliers qui sont prévus euh, dans le cadre de l'opération job d'été je crois que Marie tu en, en reparleras mais euh, il y a des ateliers, justement, euh, soft skills qui sont faits par notre partenaire Article 1 pour vous apprendre à, à identifier, identifier un peu ces euh, compétences et à les mettre en avant. Et euh, sachez qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, demain et même hier, les, euh, les employeurs regardent prioritairement ça. C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez vous intégrer à une équipe, comment est-ce que vous savez communiquer. Euh, euh, voilà, toutes ces, toutes ces choses, un peu de savoir-être euh, auxquels ils sont tr très attachés sachant qu'un job d'été de toute façon souvent ce sont des jobs non qualifiés donc on ne vous demande pas d'avoir des compétences techniques extrêmes par contre savoir s'adapter savoir euh, parler aux gens correctement euh, euh, c'est essentiel Merci Céline, c'est très précieux tout ce que tu nous racontes <rire> euh, Autre question euh, Comment faire pour approcher les employeurs Ah ça c'est une grande euh, oui, question oui, puis en plus quand on est plus jeune, c'est compliqué parce que c'est des premières démarches. Euh, euh, alors, il euh, y a certains parents qui accompagnent justement euh, leur enfant mineur pour faire ses premières démarches, ce qui n'est pas forcément mauvais. Hein. Euh, mais il faut quand même euh, un peu se prendre en main aussi. Euh, et souvent, sur, sur un job d'été, en fait, on, euh, il faut jouer la simplicité. C'est-à-dire, il faut déjà parler de sa recherche autour de soi. Dire qu'on est en recherche d'un job d'été, euh, euh, ça peut être en parler à ses amis, à sa famille, à, à des personnes dans notre entourage, des professeurs, euh, voilà. Et euh, ces personnes-là peuvent vous donner forcément des pistes aussi, des idées, pour pouvoir, euh, pourquoi pas, postuler. Euh, mais dans un premier temps aussi, c'est savoir ce qu'on veut. Euh, C'est-à-dire, c'est quoi pour soi un job d'été et quelles sont aussi ses contraintes. Euh, déjà on part sur le principe qu'un job d'été euh, on ne va pas forcément cibler un secteur d'activité particulier sauf effectivement quand on est mineur on sait qu'on ne va pas pouvoir travailler dans des, dans des bars ou des choses comme ça évidemment ou sur des choses dangereuses euh, mais euh, par contre on, on va, va s'ouvrir à un maximum d'opportunités euh, et on va, on va aussi euh, euh, avoir des, des techniques d'approche un peu... Euh, un peu différente, jouer un peu la proximité, aller voir directement les employeurs euh, et surtout euh, définir bien son périmètre géographique aussi Voilà. donc euh, c'est cet, cet élément là aussi qu'il faut bien préparer, c'est à dire jusqu'où oui. je peux me déplacer, si je suis mineur, on part du principe que vous n'avez pas, enfin, pas le permis, peut-être que vous êtes véhiculé, que vous avez un scooter etc mais là aussi il faut bien définir jusqu'où vous pouvez aller est-ce qu'évidemment, il y a des transports en commun euh, Donc, parce qu'il ne s'agit pas de postuler à une offre ou de postuler auprès d'une entreprise et de vous dire après, ah zut, en fait, les horaires, euh, je vais commencer peut-être à, peut à 8h du matin, enfin, certainement, et il euh, n'y a pas de bus qui arrive euh, à cette heure-ci, euh, ça va être compliqué euh, d'être à l'heure, ou enfin, voilà, ça, c'est pas entendable hein, pour un employeur. Donc, il faut vraiment euh, définir ces critères, euh, ces critères, notamment le critère géographique, euh, et puis et puis donc ensuite euh, communiquer sur ce qu'on recherche. Pourquoi pas mettre un, un post sur les réseaux sociaux aussi. Euh, même si on est mineur, euh, votre page alors check sur Facebook, vous utilisez moins Facebook euh, les plus jeunes, mais euh, mettre euh, des messages sur vos réseaux sociaux pour informer vos réseaux que vous êtes en recherche de job. Euh, il faut être aussi conscient de ses disponibilités. Si vous êtes en recherche d'un job, là, il faut être disponible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire à un employeur euh, « Ah ben non, finalement, je suis euh, dispo que les deux premières semaines de juillet ou euh, les deux dernières semaines d'août. » Ce n'est pas possible, ça. Euh, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire, vous êtes disponible pour le job et si vous avez en plus du temps ensuite pour partir en, en vacances, c'est <coughs> idéal. Euh, ou alors vous dire « ben Je cherche pour euh, tout le mois de juillet. » Voilà. Et vous ciblez cet objectif-là mais pas fractionner, ça ne va pas être entendable pour un recruteur de, de, de se rendre compte ensuite que, que vous n'êtes pas dispo, quoi. C'est pas possible. Euh, et puis, et puis euh, oui, enfin, jouer la proximité aussi, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire pas hésiter à prendre votre CV et aller démarcher directement euh, bah, les commerces de proximité, euh, la boulangerie du coin. Euh, euh, les boutiques de votre quartier euh, les restaurants alors pour l'instant les restaurants évidemment ne sont pas ouverts mais euh, tout l'enjeu justement de ce contexte c'est que dans quelques semaines on espère qu'il y aura des nouvelles annonces et que les restaurants pourront réouvrir donc ça veut dire qu'ils vont avoir des besoins de main d'oeuvre alors peut-être pas euh, tout de suite énormément mais en tout cas ça va se décanter euh, dans les mois à venir donc il faut être vraiment euh, sur le pied de guerre j'ai envie de dire prêt à bondir, alors pas n'importe comment, puisque quand on aborde un employeur aussi, on prend compte son activité. Donc si le restaurant est déjà ouvert, on va pas aller se présenter avec son CV en plein rush euh, de service, mais plutôt attendre peut-être 15 heures qu'ils aient terminé le service. Euh, mais voilà, cette démarche en proximité est pas mal, parce qu'elle vous permet de vous présenter, de déposer un CV, de savoir à qui vous avez affaire, de demander quand est-ce que vous pouvez les relancer aussi. Donc, euh, et cette, cette relance-là elle est essentielle c'est-à-dire on n'envoie pas des candidatures on ne va pas répondre à des offres euh, sans derrière les suivre et les relancer donc euh, voilà, il faut se garder un, un petit suivi de tout ça et relancer régulièrement les employeurs euh, voilà, peut-être que j'ai oublié des choses à vous dire, je ne sais plus mais, mais en gros voilà, ces démarches-là elles sont, elles sont importantes à construire à organiser mais du coup, c'est vrai que là, j'ai une autre question. Tu as commencé un petit peu à y répondre parce que tu as évoqué le secteur de la restauration. Mais euh, quels sont les secteurs qui recrutent euh, voilà, pour plutôt quand on n'a pas d'évident Alors, évidemment, normalement, c'est le secteur du tourisme et de la restauration qui est euh, pourvoyeur d'emplois plus plus. <rire> euh, mais euh, bah, voilà, on, on attend un peu de voir. Donc, euh, mais ça, ça devrait réouvrir. Donc, être disponible et prêt, euh, et prêt pour ça. Après, il y a le secteur de l'agriculture aussi. En auvergne rhône alpes on a quand même une région qui est très riche là-dessus et sur la région lyonnaise, c'est le cas aussi. La difficulté de l'agriculture, c'est qu'ils prennent des jeunes mineurs, mais par contre, c'est la mobilité et le logement. C'est-à-dire que souvent, c'est plus éloigné des centres-villes. Donc, si vous êtes le centre-ville Lyon, il faut pouvoir se déplacer sur le lieu, sur le lieu de travail qui n'est pas forcément à côté. Euh, plus, que plus plus dans les campagnes euh, ou potentiellement même pouvoir se loger et tous les agriculteurs ne proposent pas forcément euh, des logements ce qui est logique hein. mis à part pour les vendanges qui sont plus fin août début septembre où là il y a des, il y a des possibilités de logement mais euh, sinon euh, pour le secteur agricole il peut y avoir cette, cette difficulté mais on a un partenaire qui, qui peut renseigner là-dessus qui est Agri69 et je crois qu'il y aura d'ailleurs un live là-dessus mais euh, il, il, où il y a pas mal d'offres hein. donc euh, vous pouvez, vous pouvez prendre contact avec eux donc Agri 69 ou le site de l'AREFA aussi qui est l'agence régionale de l'emploi et de la formation dans l'agriculture où il y a pas mal d'offres euh, donc euh, n'hésitez pas un petit peu à regarder ce qu'il est possible pour vous ne vous censurez pas mais soyez euh, justement conscient de tout ça après donc euh, l'agriculture euh, la restauration, il y a aussi tout ce qui est service à la personne qui est plus accessible pour les mineurs quand on entend service à la personne c'est évidemment de la garde d'enfants euh, du, du soutien scolaire aussi ça peut être euh, mais ça peut être aussi des tout petits jobs qui sont juste euh, des petites heures comme ça par-ci par-là par-ci par, -ci par, main, par, -ci par -là, qui sont du dog-sitting euh, par exemple donc garder un chien aller le promener régulièrement parce que les, les personnes sont, sont parties en vacances ou même s'occuper des plantes vertes ça existe euh, donc il y a des petits jobs aussi euh, comme ça euh, un peu sympa, qui ne sont pas très rémunérateurs, j'entends, mais qui euh, peuvent vous permettre euh, d'avoir une petite activité euh, ou de l'entretien aussi hein, chez les particuliers, des petites choses à faire. Euh. Alors attention évidemment d'être bien déclaré, euh, et euh, c'est pareil, hein. euh, d'être payé comme ça, main à la main, on sait que ça existe et on ne peut pas forcément toujours lutter contre, mais euh, sachez que si vous avez un accident, ça peut être compliqué. Euh, compliqué. Donc, euh, l'employeur est responsable et, euh, et vous, vous risquez aussi, si c'est un accident très grave, d'avoir euh, une prise en charge qui soit retardée par la Sécurité sociale. Vous serez prise en charge, mais peut-être une avance de frais, ou des choses comme ça. Donc, soyez vigilant sur le, le cadre légal. Et puis, euh, vous avez aussi, euh, dans le secteur un peu service à la personne, là, des opportunités aussi dans les EHPAD. Alors, ils prennent pas forcément euh, les mineurs, mais bon, il peut y avoir des, des postes en entretien ou des choses comme ça si vous êtes sur le point d'être majeur qui peuvent être euh, être intéressantes. Et puis, ra rapprochez-vous aussi des agences quand même de, de garde d'enfants. Euh, majoritairement, elles prennent, des, elles prennent des majeurs. Certaines d'entre elles arrivent à, prenne, à prendre des 17 ans. Euh, je sais que l'année passée, on avait un employeur euh, sur Lyon qui arrivait à prendre des, des, des jeunes de 17 ans. Euh, voilà, puis après c'est euh, consulter régulièrement les offres et puis dans les démarches que j'ai pas dit tout à l'heure c'est qu'une recherche d'emploi c'est pas qu'une recherche euh, qu'une recherche d'offres, pensez-y bien c'est que majoritairement c'est, même à 80% des cas, c'est de la recherche et de la candidature spontanée, donc c'est vraiment d'aller au devant de ces employeurs là euh, et puis bon euh, vous êtes mineur donc vous n'avez pas peu de chances d'avoir accès à d'autres types d'offres euh, C'est vrai que les opportunités dans l'intérim sont quand même assez nombreuses aussi, mais là, ils demandent d'être majeurs. Euh, l'intérim, ça ouvre des portes dans le secteur de l'industrie, la manutention, des choses comme ça. Rapprochez-vous quand même aussi, euh, quand on parlait de restauration, de tout ce qui est restauration rapide, les sandwicheries, où là, euh, ils peuvent avoir des opportunités pour vous. Euh, on a eu à un moment donné, McDonald's qui prenait, qui prenait quand même pas mal de jeunes mineurs aussi. Euh, donc à voir euh, mais ouais tout ce qui est restauration à rapide c'est en vue de puis et puis bah, je crois que j'oublie rien euh... peut-être le secteur de bah, l'animation oh, voilà, est... ah bah oui, oui le secteur de l'animation évidemment oui. <rire> le secteur de l'animation mais de toute façon qui est soumis au BAFA et le BAFA on peut ah. le débuter dès 17 ans mais ça veut dire que quand on va travailler, on sera sûrement en cours de formation encore quand on est mineur. Donc, Mais il y a des opportunités, par exemple, si vous êtes en cours de formation BAFA, de pouvoir déjà commencer à bosser. Et même euh, certains employeurs vous proposent de financer une partie de votre BAFA en échange d'heures de travail, ce qui vous permet de vous créer aussi de l'expérience. Donc évidemment, oui, l'animation, c'est un des gros recruteurs. j'avais oublié, mais quelle erreur <rire> C'est un des gros recruteurs, même <rire> le premier euh, des jobs d'été. Et il euh, et, et y a des opportunités aussi quand on n'a pas forcément le BAFA. Alors pour rappel, le BAFA c'est quoi C'est un brevet, euh, c'est une sorte de petit diplôme mais non professionnel qui permet juste de travailler pendant les vacances scolaires pour encadrer justement des groupes d'enfants. Et ça permet d'avoir une base de formation légale pour connaître ben, les règles d'encadrement, les normes et aussi de vous former pour monter un projet euh, en fait auprès d'enfants. Euh, donc c'est obligatoire pour l'encadrement d'enfants, mais euh, ça n'empêche pas certains employeurs justement, ça peut être une collectivité, ça peut être une association, de recruter des assistants, j'ai envie de dire, animateurs qui n'ont pas forcément le BAFA pour euh, aider justement les animateurs ou animatrices euh, qui, qui ont le BAFA donc euh, il peut y avoir des opportunités qui sont peut-être moins importantes mais il y en a, et puis après euh, mais là c'est pareil, ce ne sera pas forcément pour les mineurs mais plus tard vous le saurez il y a aussi des possibilités de travailler dans tout ce qui est séjour adapté euh, donc là c'est pour oui. l'encadrement de personnes en situation de handicap, donc, pour le coup je suis hors sujet voilà, <rire> mais l'animation euh, ah, oui ça ouais. peut être pour vous un objectif de peut-être de passer le BAFA là, sur votre période où vous êtes encore mineur euh, pour pouvoir ensuite euh, travailler beaucoup plus facilement. Là. Vous êtes sûr de trouver du job toutes les vacances, euh, toutes les vacances scolaires durant l'année. j'ai peut-être aussi euh, tout ce qui est euh, mairie, collectivité, chantier de jeunes aussi, pour le coup, euh, qui propose oui. euh, aussi des jobs. Euh, oui, alors voilà. Même s'il si est plus coup pour les jeunes, il hein, y a très peu de place. Il y a certaines communes qui sont très dynamiques sur euh, justement euh, tout ce qui est un peu job d'été. Sur Lyon, notamment, la ville de Lyon propose tous les ans des jobs d'été. Donc, euh, il faut vous rapprocher à chaque fois de, de la mairie pour y avoir accès. Euh, et, et il y a aussi euh, bah, toutes les communes environnantes, mais c'est évidemment pour les jeunes qui sont euh, liés à ces communes-là ou à ces intercommunalités. Euh, donc, il y a des opportunités soit de job, soit de chantier jeune. Donc, ça veut dire que vous participez aussi à une partie d'une ré rénovation, par exemple, euh, sur la commune. Ça peut être euh, euh, les entretiens des espaces verts, euh, repeindre des bancs euh, dans un parc, euh, euh, repeindre euh, une école, euh, des choses euh, voilà, qui, euh, qui sont assez intéressantes et qui vous permettent d'avoir un, un premier petit emploi. Mais effectivement, euh, il faut bien, bien vous informer auprès de votre mairie qui peut, euh, qui peut vous donner euh, toutes les clés là-dessus, ou du, de la structure information jeunesse aussi du territoire, parce que ça passe souvent par la structure information jeunesse du territoire aussi, la gestion de ces jobs. Euh, et sachant que les collectivités, je, je, je passe un peu du coq à l'âne, enfin je reviens un peu sur mes pas, mais financent aussi euh, quelquefois une partie du BAFA. Donc euh, il peut y avoir plein de petites choses à connaître. Euh, donc rapprochez-vous bien de votre mairie euh, ou de l'Interco. Merci, Merci Madame. Oui, C'est des choses pour le BAFAS, tout ce qui est là qu'on qu verra justement sur le prochain euh, Insta Live euh, la semaine prochaine. Voilà, donc on fera ah. un petit peu plus, mmh. on ira creuser sur le secteur de l'animation. Euh, bah merci. Peut-être juste une dernière question. Euh, si, tu devais, si tu devais donner un dernier conseil, Céline, ça serait quoi Alors, un dernier conseil Ouais. Oui, je suis bavarde. <rire> Le dernier conseil, en fait, c'est surtout de ne pas se décourager, en fait, parce qu'une recherche de job d'été, une première recherche, c'est de toute façon aussi euh, un peu se prendre des portes hein, euh, et peut-être pas trouver son job. Euh, quand on est mineur, voilà, c'est plus compliqué parce que les employeurs ne vont souvent pas s'embêter et vont prendre euh, les majeurs qui ont peut-être de l'expérience. Voilà. Mais toutes les démarches que vous aurez débutées, c'est autant de choses que vous allez apprendre et qui vont vous servir. Pour les prochaines fois donc soit pour la recherche d'un prochain job d'été l'année prochaine ou la recherche d'un stage la recherche d'un compte donc c'est hyper formateur donc c'est ce que vous ce qu'on voulait vous dire et puis vous n'êtes pas tout seul faites vous accompagner vous allez aussi évoluer sur la manière de vous présenter euh, sur la manière de vous valoriser euh, et puis euh, il faut penser aussi qu'une expérience c'est pas qu'une expérience de job professionnel enfin salarié ça peut être aussi euh, bah, profiter de l'été pour euh, vous inclure dans un projet euh, local. Euh, ça peut être euh, euh, vivre une expérience différente de voyage euh, avec des potes. Ça aussi, c'est formateur. Ça peut être euh, vous impliquer dans une association. Euh, là, on vit un contexte un peu particulier avec ce Covid. Euh, c'est l'occasion aussi peut-être de s'engager un peu différemment. Euh, voilà, tout ça, c'est aussi... Euh, euh, vivre des expériences différentes et, et, et pouvoir les valoriser ensuite sur un CV puisque euh, finalement c'est pas parce qu'on reçoit un salaire qu'on est plus compétent sur certaines choses ou qu'on a plus d'expérience euh, mais ne vous découragez pas et puis euh, le cas échéant euh, profitez aussi de, de ce temps pour euh, améliorer vos candidatures pour apprendre pour euh, pour aller à la rencontre justement des différentes structures qui sont sur votre territoire. Et quand on parle de structures c'est surtout de personnes qui sont derrière et qui sont super chouettes et qui vont pouvoir vous aider euh, bah, à avancer euh, sur, sur ce premier emploi. Merci Céline. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces, pour ces conseils, pour ces astuces, pour euh, toutes ces infos. Euh, bon, bah nous arrivons à la fin de, de notre live pour, pour cette thématique « Comment trouver un job avant 18 ans euh, ». Peut-être pour aller plus loin et toujours en relation avec la thématique, il va y avoir un atelier la semaine prochaine, mercredi, donc le 28 avril, après-midi, consacré justement à « Comment trouver un job en étant mineur. Donc c'est simple, les ateliers sont gratuits, ils se feront en présentiel et il suffit simplement d'aller sur le site Info Jeune pour s'inscrire. Donc lyon.info-jeune.fr mais vous retrouvez également le lien dans la bio sur Instagram et puis on ajoutera le lien aussi sur la vidéo en replay. Euh, vous pouvez également retrouver toute notre programmation euh, de job d'été. Donc, Céline avait abordé la question des ateliers SouthSkills. Donc là aussi, euh, voilà, il y a beaucoup de partenaires qui sont mobilisés hein, pour vous aider pour cet été. Euh, donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur, sur notre site. Euh, merci pour vos questions. Merci pour votre participation. Merci beaucoup, Céline, euh, pour, pour, voilà, pour tous ces conseils. Et, euh, oui, et bien oui. sûr, bah, on se donne rendez-vous euh, jeudi prochain pour un nouveau live. C'est devenu notre rendez-vous hebdomadaire. Et ça sera un live qui sera consacré au secteur de l'animation, voir un petit peu euh, toutes les opportunités par rapport à ce secteur-là. Donc, euh, donc voilà, euh, bah, je voulais vous remercier. Et puis surtout, si vous avez besoin euh, d'accompagnement, de venir nous voir, nous, on est vraiment disponible. Donc euh, voilà, euh, toutes les infos sont sur le site enfin comme toi, je me suis trompée dans le lien, mais c'est dans la vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt. <rire> Merci à tous, très bonne journée. <rire> Au revoir. Merci. Merci Céline.